Bonjour la communauté, aujourd'hui nous allons parler de CRM. Okay, CRM c'est bon, en anglais, ça veut dire Customer Relationship Management. En fait l'objectif ici c'est un outil qui vous aide hein, à, à gérer votre relation avec euh, votre clientèle. J'ai bien dit clientèle. Donc ce n'est pas que des visiteurs, mais c'est des gens qui sont déjà inscrits euh, sur votre autorépondeur. Il faut qu il, que, que ceux qui visitent votre vos pages etc soient déjà inscrits hein, sur, sur, sur vos listes avant que cet outil ne puisse être efficace pour vous d'accord donc si vous voulez juste voir le comportement des, des visiteurs sur le site ce qu'il faut faire ce que l'outil qu'il faut utiliser c'est plutôt l'outil euh, euh, Clickmap euh, Clickmap il est où encore il est où encore hum, euh, dou dou dou. Donc là, euh, je vous avais montré euh, lors d'une précédente vidéo comment ramener les, les outils dont vous avez besoin hein, euh, sur votre page d'accueil. Donc Clickmap, c'est là. Hein, euh, c'est Ça, c'est l'outil que vous pouvez utiliser si vous voulez voir le comportement des, des visiteurs sur votre site. Mais là, on parle de euh, comportement de vos prospects ou de vos clients, c'est-à-dire des gens qui sont in déjà inscrits dans, sur vos listes. Donc, du coup, on va utiliser l'outil CRM. Donc, vous pouvez y accéder par là. Hein, si vous l'avez ramené sur votre sur votre euh, dashboard ou sur votre back-office ou vous passez par là, allez, on va aller chercher CRM, nickel. Ok, on l'a ici. Ok, donc ça, c'est la première la première chose importante pour utiliser le CRM. Donc là, c'est l'espace. Hein. Bon, il y avait déjà quelques trucs dessus. Je vais juste me mettre un endroit où il n'y a pas assez d'infos. Ok, voilà. Euh, je vais faire vous montrer assez rapidement les outils, hein, euh, les fonctionnalités, on va dire, hein, qui sont sur su ces outils. Donc le dashboard, c'est là. Euh, ça permet, donc, ça vous donne un visuel euh, global hein, des, des gens qui sont qui se sont inscrits sur vos sites, etc. Euh, ça, vous pouvez l'afficher sous forme de courbe hein, ou sous forme de sous forme de diagramme, on va dire. Euh, et puis vous sélectionnez la date aussi sur laquelle vous voulez voir vous voulez voir la cour euh, cancel et vous pouvez mettre sur courbe si vous voulez vous recharger la page recharger la courbe télé enregistrer euh, si vous voulez voir sous forme de données vous pouvez, aussi, vous pouvez aussi le faire ce que vous voyez là en fait c'est tous les sites qu'on a été qu'on qu a connecté d'accord euh, autre chose par exemple donc euh, autre, euh, d'autres choses qui selon selon la période sur laquelle vous, vous mettez pardon on va faire un truc on va se mettre là alors on va se mettre là par exemple là. comme ça ça va afficher plein de plein de choses <coughs> euh, je recharge je recharge la page et vous voyez donc on a plusieurs cours etc d'accord euh, donc, ça c'est des graphiques pour avoir un visuel global. Les leads, au fait, c'est effectivement les gens hein, qui se sont. Euh, euh, qui se sont euh, qui ont interagi avec vos pages, hein, vos, les, vos prospects qui ont interagi avec vos pages. Vous les aurez là selon. Euh, donc là c'est parce qu'il n'y en a pas du tout que c'est marqué nos data. Sinon, c'est comme tout à l'heure, vous verrez euh, des adresses email apparaître là. Euh, autre chose, action by, by score Par exemple, ici, au fait, c'est que Quand on utilise l'outil, on peut dire à, à, à l'outil Écoute, euh, quand quelqu'un vient sur cette page euh, Il faut que tu lui mettes telle étiquette Et telle étiquette vaut 5 points ou 10 points ou 20 points D'accord Et à force que les gens naviguent sur votre site ou votre tunnel Ils, ils vont engranger des points Et le total de ce point peut atteindre 100, etc Selon hein, les types de points que vous avez mis et en fonction de ça, vous pouvez créer des actions en disant par exemple que euh, oui, si tel pour toutes les personnes qui ont 100 points, euh, j'aimerais que tu les, tu, tu les enlèves des listes où ils sont ou euh, pour les ramener dans une autre liste de mon autorépondeur. Ou j'aimerais que tu les copies et que tu les ramènes dans, dans telle liste. On peut, on peut créer des actions comme ça en fait. Pour, pour maqueter en, envers ces gens, ces personnes différemment. Euh, cette fonctionnalité là, en fait, ça permet de. C'est Là, vraiment, qu'on a, on a fait pas mal de travail. Euh, ça, ça permet de créer les actions sur chaque page. d'accord Ici, vous avez les, les différents sites connectés. Et euh, si on choisit un site, par exemple, vous allez voir qu'il y a plusieurs pages sur un site. Et selon le selon la, la page, on peut mettre des tags comme ici. On a mis des ça, c'est des tags. Hein. On peut dire, tiens, sur telle page, on veut mettre tel tag, tel tag, tel tag. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ça, c'est lauto répondeur qui est connecté. Quand on va cliquer dessus, ça on va nous rediriger directement sur lauto répondeur c'est parce que on a envie de faire là, donc euh, voilà. Et ici vous en fait c'est d'autres paramètres. C'est là où on définit euh, les tags. On peut créer des tags ici. Par exemple ici euh, j'ai déjà créé cet état Je vais le supprimer parce qu'on va le recréer. Euh, yes, remove it. Alors on va, on va aller. Oui, vous avez remarqué que c'est euh, c'est le truc, euh, il est en anglais. Mais comme j'ai dit souvent, hein, euh, nos, la plateforme de formation, elle est là pour ça. Donc euh, on vous explique étape par étape euh, ce, que, euh, ce que fait telle fonction, ce que vous pouvez faire avec. Allez, donc celui-là, on le supprime. Euh, autre chose, donc on va voir si on peut changer ça en français. Est-ce que les français ont la côte ici Non, il n'y a pas le français. Il y a l'hébreu, il y a l'anglais. Bon, voilà, il n'y a pas le français. c'est pas encore traduit en français. Est-ce que j'ai possibilité de traduire. Non, je peux pas traduire, parce que des fois ils offrent, bon, ils offrent, ils proposent le l'outil pour traduire, comme ça vous traduisez vous-même. Bon, là, manifestement, ils l'ont pas fait. Donc, il va falloir euh, se contenter de la version anglaise pour l'instant. Mais l'objectif de cette euh, démo aussi, c'est de vous montrer étape par étape comment vous procédez. Hein. Et euh, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à allez-y, posez-les et on va vous aider si vous voulez utiliser cet outil. Pour tracer le comportement de, de vos de vos prospects sur votre sur votre tunnel de vente ou sur votre site web ok comme j'ai dit précédemment pour que ça marche il faut que les gens soient inscrits dans vos listes ou sur une de vos listes ok euh, avant de commencer à maintenant ce qu'on va faire on va, on va faire on va connecter un, un site à notre crm pour pouvoir tracer les, le comportement des gens sur le site ok on va faire un essai avec un de nos sites qui est en construction celui-ci hein. avant de connecter un site je vous conseille il faut d'abord aller au niveau de paramètres d'accord et dire et définir comme quoi vous allez utiliser un crm dessus vous l'activez une fois que c'est activé vous enregistrez ici une fois que c'est enregistré je vous conseille de republier le site d'accord pour que vraiment l'outil prenne en compte uh, toutes les modifications qui ont été faites ok quand c'est fait on revient là au niveau des crm et là on va connecter notre site ok voilà pour connecter nos sites on va suivre origin and step là celui-là l'outil et euh, la fonction là, on va tuer, on clique dessus euh, et on va cliquer sur plus d'accord donc pour ajouter un site on va donner le nom de euh, tunnel de tunnel on va l'appeler tunnel euh, sauna parce que bon, c'est un tunnel qui est en train d'être créé euh, pour vendre euh, des trucs de sauna alors donc celui-ci. Autre chose, on va aller récupérer le lien. Je vois si je l'ai déjà. Ok, ça c'est le lien du site. Donc le nom de domaine du site. D'accord. Je copie le nom de domaine du site. Copier. et je viens là, je mets le nom de domaine ici. D'accord. Coller. Tac. On va laisser sur external euh, euh, site. Ok. Et ici au fait, euh, c'est des points aussi qu'on peut associer selon selon selon que les gens viennent sur telle page ou telle page. Mais on va on va, on va mettre ça à zéro, juste comme ça. Et on fait le test. On y va. Vous n'êtes pas obligé de toucher à ça, on hein. pouvez, hein. vous, pouvez euh, vous pouvez laisser comme tel et ça marchera aussi. Hein. Alors, donc du coup, on descend. Bon, on ne le voit pas dans la liste. Donc manifestement il y a deux pages. Hein. Il y a deux pages. Donc on va aller, on va aller regarder. De, non, deuxième page. Ok, il est là. Tunnel. On clique dessus. On a toutes nos pages d'accord, 1, 2, 3, 4, 5 pages. Donc, si vous vérifiez ici, 1, 2, 3, 4, 5 pages. Donc, il a, il a importé euh, toutes les pages. Ok, euh, ce qu'on va faire maintenant, on va aller créer des tags spécifiques pour euh, notre site. Donc, du coup, on va ici dans cette in et on va créer des tags. Donc, les mêmes tags, euh, vous avez vu, il ya déjà ici des tags là. On va créer des tags spécifiques pour notre site. Donc, voilà. Regardez ici, il y a script setting, Par exemple, ça, c'est lorsque vous vous travaillez avec un site qui n'est pas conçu par, par la plateforme Builderoll. Euh, vous copiez, euh, vous pouvez copier le, le code là et voir avec votre et le coller sur votre site, et le coller sur votre site euh, dans la session Body. Euh, ici, au fait, ça c'est ça c'est des tags qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont créés d'avance, etc. On on va pas l'utiliser, Ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est les tags que nous on va créer donc on crée nos tags donc on clique bien sur Tag ». d'accord on a sélectionné tag et on, on va créer notre tag premier tag on va l'appeler visite visite euh, sonant on va l'appeler d'accord visite Sonant ». on va dire que si quelqu'un vient là on lui donne deux points ok et la couleur du tag ça va être un truc de ce genre ok c'est Okay. il est où Il est où Il est où Il est où Il est où mon tag Il est sur la deuxième page peut-être. Visite Soulan. Il est là. Ok. On va créer euh, euh, un une deuxième tag. Euh, on va l'appeler Achat par exemple. Achat. C'est pas chat mais Achat. Achat. Achat. Achat D'accord. On va l'appeler comme ça. Achat et on va lui donner un coup de couleur Comme ça, un petit genre ça peut être sympa Achasona, save Ah, on ne lui a pas donné un souci de points Donc on va aller le retrouver On le retrouve, il est, il est sur la Première page Parce que là je suis sur la deuxième page Achatsona il est ici On clique dessus, on va dire si quelqu'un Achète un produit Ça va être pour quelqu'un qui a acheté un produit Donc on va dire c'est un, un truc Un Un prospect show c'est même plus un prospect chaud, mais c'est un client chaud déjà. Mais bon, on va dire que c'est vraiment chaud. Quoi. On lui a eu accord 50 points et on fait update. D'accord Et on peut créer un troisième tag, hein, vu connaissant le site. Alors on va créer euh, test. Test. Euh, test sous nom, on va l'appeler. Ok, test sous nom pour la page. Une page qui s'appelle test et. On lui a accordé cette couleur. Bon, vous avez remarqué que euh, c'est inversé le truc. Hein? Euh, là où le point 1 ne correspond pas, à la couleur ne correspond pas à ce qui est là. Mais bon, c'est juste une remarque en passant. Euh, mais bon, l'idée c'est de donner une couleur. Vous choisissez la couleur qui vous intéresse. Donc on va aller voir nos tags. Nos tags sont là. Le premier, Achat Sona. L'autre, forcément sur la deuxième page, Visite Sona et Test Sona. Super. Maintenant qu'on a créé nos, nos, nos, nos tags, on retourne sur cette fonctionnalité origin and steps euh, on va aller chercher notre site il est là clique dessus et là on va dire quoi <coughs> on va dire ah, l'outil euh, ça c'est notre première page bon, c'est moi qui ai créé le tunnel donc c'est la première page c'est ça hein. euh, son facial et masseur facial euh, c'est ça et on va dire si quelqu'un vient sur cette page, étant donné que quand on va créer le trafic, c'est la première page sur laquelle les gens vont arriver. On va dire si quelqu'un vient sur cette page là, tu peux lui associer une, euh, un tag. Tu lui associes un tag. D'accord Et le tag que tu vas lui associer, c'est n'est pas achat Soudan, mais c'est plutôt visite Soudan. D'accord Tu associes visite Soudan. Euh, il faut que la personne soit sur le site pendant euh, 10 secondes. Au moins ou peut même mettre 15 secondes euh, avant il faut que la personne soit sur 15 secondes euh, sur le site euh, sur la page pendant 15 secondes avant que tu lui associes euh, tu lui associes le euh, tu lui associes ce tag ok euh, autre chose euh, vous avez la possibilité de, de faire des actions par exemple au bout de 15 secondes en plus du tag si la personne reçoit le tag est ce que vous voulez faire quelque chose est ce que vous voulez euh, L'inscrire dans une liste, bouger d'une liste à une autre, etc. Vous pouvez faire ça aussi ici. Mais bon, nous, on, on va pas s'inquiéter de ça pour le moment. On va regarder juste là. Et sauna facial, ah, c'est bon, pas de visiter, on laisse comme ça, c'est nickel. Ici, du coup, on va lui associer un, un point. Donc on, on, on a dit que. Euh, on a dit que. Alors, on avait déjà associer un point au tag. Ce que je vais faire ici, quand même, parce qu'ils disent euh, score d'origine de points, je vais mettre ça à zéro. On va faire le truc. Euh, on revient là. Donc, l'histoire de points, c'est nous qui déterminons hein, le point qu'on veut donner à quel tag, etc. Il n'y a pas quelque chose de, de, de, de, de défini. quoi C'est nous qui voyons euh, le point qu'on veut accorder. Si, par exemple, on veut rajouter d'autres tags, on appuie sur le plus et un autre tag va va être ajouté donc si on, on ne veut pas on le supprime. d'accord une fois que c'est fait là nous on associe nos tags super on fait euh, on fait euh, on, on valide d'accord en matière de tag euh, en matière de, de score ou de points hein, entre entre 50 et, et 100 l'outil considère que euh, c'est un prospect chaud d'accord ok donc et juste ça en tête un prospect chaud ça veut dire que c'est un prospect qui est vraiment motivé, euh, comment est euh, engagé avec euh, vos, vos produits ou services euh, ou qui va acheter vos produits d'accord euh, ma soeur on est toi, hein, si la personne est sur, sur, sur, sur cette page bon vu la façon dont le, le tunnel est construit on va dire si la personne est là d'abord elle doit venir de deux de deux deux de, de, de, de, de pages visitée bon écoutez on laisse ça comme ça on laisse ça comme ça euh, euh, au fait ici, euh, il, il demande le type, le type d'interaction que, euh, que c'est au fait. Nous, on laisse, on laisse pas défaut. Ce qui nous intéresse ici, qu'on veut utiliser, ce qu'on ce qu'on veut mettre en valeur, c'est juste surtout tracer le, le comportement en utilisant nos tags. Donc euh, euh, on s'embête pas, on s'embête pas avec ça. Sinon il ya il y a plusieurs fonctionnalités. Euh, peut être linked euh, euh, il a cliqué par exemple il a cliqué sur il a cliqué sur un lien euh, euh, c'est pas un appel etc Donc, bon, nous on met juste page visitée d'accord il est venu par une page visitée euh, le, le nom de cette étape voilà c'est c'est le nom de la c'est le nom de la page il dit euh, ici au fait c'est la page que la personne a euh, précédemment visitée c'est quoi comme page et on dit que c'est cette page là et lui il a il a fait automatiquement parce qu'il voit le lien entre entre ce qu'on a entre nos pages au fait donc il nous l'a mis automatiquement donc en réalité ne vous embêtez pas avec euh, avec tout ça hein. euh, vous vous vous cliquez dessus ça vous n'avez pas vraiment besoin de changer grand chose vous allez sur tag et vous associez le tag que vous voulez associer à la personne donc là on sait que quand la personne vient là bas la personne est sur cette page, on sait qu'il a, on sait qu'elle a déjà acheté le produit sauna, donc on va dire achat sauna et à 0 seconde, on n'a pas besoin que, que l'outil n'a pas besoin d'attendre avant, avant de lui associer le tag, il peut l'associer automatiquement, d'accord Parce que on sait que c'est déjà fait, c'est une action qui est déjà produite. Ensuite, ensuite, ok, ok et donc vous voyez, il associe les tags. Le, le troisième, que, euh, la troisième page, hein, à laquelle je vais associer un tag, je vais juste associer celui-là, là où j'avais mis test solin c'est ça. Euh, bon, on va dire au bout de 5 secondes, d'accord, 5 secondes, comme ça on ne va pas attendre longtemps. Il euh, n'y a pas d'autre action, update. Donc si vous voulez mettre plusieurs tags sur, sur le même, sur la même page, vous pouvez le faire hein, en cliquant là où je vous ai montré. Donc là, on vient de faire notre truc, hein. on va passer au test. On va voir si euh, ça réagit correctement. Donc déjà, avant, pour vérifier comment ça réagit, on va aller sur « Leads okay? ». Et sur « Leads », on va aller chercher notre, notre site qui est là. Et actuellement, il n'y a rien qui se passe dessus. ok Donc là, on va aller faire nos tests. Nos tests bon, euh, on va aller sur le premier la première page aller sur cette première page déjà vous allez remarquer que par exemple là, si euh, je ne suis pas bon là je pense que je me suis déjà inscrit à un moment donné donc ça risque de le de le de générer un, un tag mais si je ne suis pas inscrit j'ai beau euh, j'ai beau tester tester il y aura rien qui va se passer parce que il n'a pas il n'a pas des coordonnées à, à qui associer à qui associer le tag donc il faut d'abord que euh, je m'inscrive quand même je vais on va tester on va voir si euh, que j'allais nettoyer les cookies avant peut-être hein. parce que je fais tellement de choses que des fois on va recharger cette page ok il n'y a pas de data super donc là vous voyez euh, euh, euh, donc là je suis sur la page hein. j'ai rechargé la page etc ah oui on doit attendre 15 secondes désolé on avait on avait euh, on avait euh, configuré pour 15 secondes donc on attend 15 secondes peut-être qu'au bout de 15 secondes euh, ça va apparaître j'attends d'abord Alors, ok, on a atteint 15 secondes. On recharge cette page. Ok, donc manifestement il n'y a rien. Les cookies qui sont supprimés, super. Euh, donc là, je, je ne suis pas dans une liste, je suis pas connecté, donc il, il n'en sait rien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Je vais aller là, par exemple là. je vais aller sur cette page où euh, il y a possibilité d'aller euh, de se connecter à une liste. Donc supposons, par exemple, que c'est euh, je suis connecté à un compte du site Où euh, euh, j'ai donné mes informations pour avoir une e-book Ou un truc de ce genre d'accord C'est la première information que je rentre Mets ça S'il vous plaît vérifier les champs obligatoires Ok Et Là, boum. Je me connecte Et là je suis connecté au site Du coup j'ai mes données qui sont dans une des listes du, du, euh, du site Alors qu'est-ce qui se passe Déjà on va les regarder on va aller regarder. On recharge. Hop. Et là, bingo, vous voyez, il m'accorde. Il m'accorde 4 points. Il m'accorde quatre points. Je ne sais plus combien on avait associé au, au, au tag. On va aller juste aller vérifier. Hein. 20 ici. On est 20 pour ne pas trop défiler. Test sonant. Qu'est-ce qu'on a associé comme point On a associé 0 points. C'est bizarre. C'est bizarre qu'on ait associé 0 point, il, il nous accorde 4 points. Donc on va aller juste vérifier. On va aller vérifier un truc. Juste un truc et on va comprendre ça vite fait. Euh, quand on regarde par exemple les différents steps. Quand on regarde les différents... Alors on va aller regarder les pages. On est là. Ici, on a on a visité cette page. Est-ce qu'il y a. Ah oui, euh, non, ça c'est pas bon. Euh, ça c'est le, le temps qu'on devait mettre dessus. Euh, je voulais juste. Euh Donc c'est deux points. Ici, on est sur deux points. Ici, on est sur deux points. Et passe visiter. Euh, Vente sonnant facial. Vente sonnant Facial et ma soeur. Donc, il dit que c'est la page que j'ai visitée avant d'arriver là. Euh, je ferme. Donc, donc, du coup, sur, ce, sur cette page, il m'a associé deux points. On va regarder cette page aussi. Alors, Ventre-Sona Facial, il est là. Euh, ventre son Facial, il est là. On va le regarder. Si, il y a deux points dessus. Oui, au fait. Donc, il considère que je viens de cette page. Et euh, donc, il a associé le point de cette, de cette page et le point de ma page où... Je me suis inscrite euh, et ça fait pour lui, ça fait ça fait 4 Donc c'est pour cela que il m'associe, euh, euh, il m'associe euh, quatre points en fait. D'accord. Donc il faut comprendre le, le processus du, du point. Les points vous pouvez les associer soit aux euh, aux pages, soit au aux comment dit-on tags et ou les deux. Ok. Euh, on va aller, on va faire un autre test. Par exemple, là, le, la même personne, elle va où elle va aller, elle va aller là, donc actuellement elle a 4 points, elle va là, on recherche cette page, du coup elle a visité cette page, on attend 15 secondes, parce que c'est au bout de 15 secondes que ça doit apparaître, si je le fais maintenant, il n'y a rien qui va se passer, si je recherche la page maintenant, il n'y a rien qui se passe, ok, pour le moment il n'a pas encore détecté, parce qu'on a dit, il faut attendre un peu, 15 secondes, donc on va aller regarder, et 15 secondes, normalement, sont atteints, euh, on va dessus, on recharge, normalement, il doit apparaître. Ok. Voilà. Le tag, doit, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas encore. Mais normalement, il doit apparaître puisqu'on a été sur la page. Je vais juste vérifier si c'était la bonne page. Alors, tout, tout. tout. Ah Okay, ok, ok, ok, je vois pourquoi, je vois pourquoi, ok, euh, ouais, je pense que, donc ça aussi il faut, il faudra faire attention à cela, quand vous les définissez, je retourne là, je vous montre, je vous montre quoi, regardez le, la page sur laquelle on a, on a, on a mis le, le tag euh, visite sona ça finit par... Ça continue... Euh, pardon, si je clique sur là... Ça finit par... Sauna-ma sœur facial. D'accord Alors qu'actuellement, je suis sur une page qui s'appelle juste Sauna. Bon, on l'a mis... C'est la même page. Sauf qu'on l'a mis pour page d'accueil. Donc comme il n'y a pas tout le lien, il considère pas que c'est une page à considérer. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, on va fermer ça. Boum. On vient ici. Au lieu de, de l'ouvrir parce qu'avant on avait ouvri de on avait ouvert depuis le site même, mais on va on va ouvrir directement la page et du coup on a celle ci et on va compter un hein. donc voilà quand on sera là les 15 minutes seront, les 15 secondes seront atteints euh, seront atteintes euh, et quand on est au niveau pardon au niveau de leads, au niveau de leads, pour moi ah il nous associe directement le associe déjà le nous associe déjà le le comment étant le tag peut-être que c'est lié au fait que attendez je vais voir déjà. ah j'ai déjà fait 15 secondes les 15 secondes vont vite hein. euh, ok donc on l'a et du coup il nous associe avant on avait quatre points nous associe deux points on va aller regarder on va aller regarder euh, la page c'est là, c'est là. On y va, super. C'est cette page qu'on vient de visiter. On va dessus. On a mis le le, le point à zéro, donc c'est pas le point d'ici qu'il a associé. On va voir l'autre on, on va aller voir l'état qu'on avait défini. Donc on a dit visiteur. Visite sona, on va aller voir visite sona. Visite sona, c'est là. Et vous voyez, on avait associé deux points visite sona, et donc il nous associe le point de la de, de la page. Donc si c'est que on avait mis aussi deux points sur la page, il va associer, à, il va rajouter les deux points de la page. Donc à, à vous maintenant de voir euh, ce, que, hein, voulez, ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez configurer euh, vos trucs. Moi, je pense que c'est plus simple de mettre juste les points sur les sur les tags, pas sur les pages, mais après chacun fait comme il a envie. De toute façon, c'est vous qui déterminez après euh, ce, qui est, ce, qui est, euh, euh, ce qui est utile, ce qui est important pour vous. Et donc, ça, c'est la page concernant euh, visite sous Par exemple, si on va sur, la, sur cette page, on va sur cette page, on a dit, c'est cette page, on va dessus, allez dessus je ne sais pas combien de temps on doit attendre, peut-être peut 5 minutes, hein, on a dit, 5 secondes pardon, on a dit, et on attend un peu. On recharge cette page et on a notre on a notre tag. Et vous voyez maintenant c'est passé à 58. C'est 58, c'était 56 avant et maintenant c'est 58. Quand on va regarder de près, on va aller dessus oh oh oh. il fallait pas. Ok, c'est pas grave. Quand on va regarder de près, le tag le tag achat c'est 50 points et vous allez remarquer que la page euh, forcément il y a ah, aussi deux points donc il a rajouté c'est pour cela qu'il a rajouté euh, euh, 52 points alors on va tu vente son infacière euh, c'est pas celui là euh, c'est euh, c'est vois, hein, c'est celui là <coughs> pardon oui, oui. Donc, deux points sur la part. Donc, il a, il a ajouté ces deux points au, au point du tag et euh, voilà. Donc, euh, vous comprenez comment ça marche euh, par rapport au point. Les points, en fait, je répète, ça vous permet de, de, de définir si un prospect est chaud ou pas chaud, etc. D'accord C'est à vous, euh, c'est vous qui, euh, c'est vous qui définissez ça. Si, euh, euh, à partir d'un certain point, vous dites, ah oui, celui-là, c'est un prospect show. Donc, c'est vous. Donc, vous allez euh, définir, vous allez, euh, euh, vous allez, euh, comment -on? mettre les points, vous allez associer les points selon euh, euh, le, le comportement des, de, des prospects sur votre site et selon les pages qu'ils visitent, vous savez que, euh, ils sont des prospects chauds ou des prospects froids et pour que cela soit courant pour tous les membres de votre équipe euh, vous pouvez leur dire écoutez à partir de 50 points c'est un prospect chaud et vous vous allez construire euh, vous allez construire votre crm en fonction de ça on va dire, ok avant d'arriver sur telle page il doit passer par telle autre page par exemple comment quand on définissait les quand on définissait les steps tout à l'heure on retourne là dessus vous avez vu euh, il marquait euh, quel, sur quelle page la personne doit passer avant d'arriver euh, par exemple, quand on prend, on prend celui-là, ok Donc ici, vous définissez la page par laquelle la, la, la personne doit passer avant. Si la personne est sur cette page, c'est que forcément elle a vu une autre page avant, etc. Que ce soit un site web ou un tunnel de vente, c'est à vous de voir exactement comment est-ce que vous définissez les points, comment est-ce que vous définissez les étapes pour euh, étudier le comportement de vos, de vos prospects. Ok, j'espère que cette présentation a été claire. Hein. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut revenir là-dessus, on peut faire des, on peut faire des, des, des, mises à jour pour que ça soit assez clair, pour vous poser vos questions, peut-être que ça aidera également d'autres, d'autres personnes. Ok, bon, ça c'est ce qui concerne l'outil euh, CRM et prochainement on parlera euh, d'un autre sujet. Allez, ciao ciao.